Salut On est le 31 octobre, quand je tourne, pour une sortie de vidéo prévue le 6 novembre. Alors, pourquoi Je vous explique tout de suite. Bon bah déjà bonjour, salut, ça fait plaisir de vous retrouver, c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'ai pas sorti de vidéo, pour une raison simple, et je vais vous expliquer ici, justement. Comme d'habitude, j'utilise les mois de juillet et août pour m'avancer, pour produire, ou pour en tout cas avancer la production de vidéos que je compte sortir une fois la rentrée arrivée. C'est ce que j'ai fait, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai tourné, écrit des vidéos, pas mal d'ailleurs, des partages, des me scribérer, et surtout, j'ai tourné l'épisode 32 de Partoche qui tarde à venir et c'est celui que je voulais sortir à la rentrée mais qui n'est toujours pas sorti. Pourquoi Bah parce que c'est long, parce que c'est long à faire déjà premièrement, hein, c'est la première chose. Ensuite il se trouve qu'en septembre j'ai eu quand même pas mal de, de commandes de composition. Hein, oui d'ailleurs au passage si jamais vous avez des projets qui nécessitent de la musique appelez moi, mon site internet est dans la description, voilà petite pub au calme. Et donc ça a encore retardé euh, la sortie de cet épisode là. Alors qu'est ce que c'est cet épisode C'est un épisode de Partoche sur les musiques de Dragon, euh, le film Dreamworks. Les musiques elles sont de John Powell, je n'ai pas encore de ce compositeur mais le taf qu'il a fait sur dragon est vraiment tellement ouf que j'ai dû faire un épisode évidemment dessus hein, bien sûr et, euh, et surtout euh, l'épisode est très très riche il est très très dense c'est pour ça que ce sera un épisode en deux parties donc ça sera un énorme bloc la première partie est euh, quasiment montée entièrement, et elle fera plus de 30 minutes. Si ça vous intéresse vraiment, j'espère sincèrement que vous regarderez en entier, parce que même jusqu'à la fin, il y a vraiment des trucs cools. Alors déjà pas mal de monde qui sont déjà au courant de tout ça, qui ont eu des petits teasers, des petites pastilles comme ça, qui annonçaient cet épisode de Dragon, notamment sur Twitter, surtout, et puis sur Snapchat aussi. Donc je vous encourage à me suivre sur ces réseaux, évidemment, si vous aimez bien euh, être un peu tenu au courant de l'avancée de euh, ces vidéos et de mes projets en général. Alors le plan à l'origine, enfin mon plan, c'était de revenir après la rentrée Enfin, à la rentrée en tout cas avec un, une, un épisode conséquent hein, de Partosh hein, sur Dragon qui est un truc un, un gros morceau. Le truc c'est que ça a pris du retard, assez de retard pour qu'on s'approche du 13 novembre. Et c'est quoi la date du 13 novembre bah, Pour ma chaîne, c'est tout simplement le début de l'activité de la chaîne avec l'épisode 1 de Partoche, Ça date de, de 5 ans déjà. Donc pour marquer le coup, pour célébrer ces 5 années quand même, parce que c'est quand même un t -t trop cool. <musique> et ben bah, pourquoi ne pas revenir avec cet épisode qui est quand même... Bon, vous l'avez compris, c'est un, un gros bloc quand même, voilà En plus de ça, alors bon, ça fait plusieurs mois, mais il euh, y a plus de 30 000 personnes qui sont abonnées à la chaîne, donc je me dis que c'est aussi une petite occasion voilà, de glisser un épisode un peu stylé, quand même. Euh, ça changera des autres épisodes, quoi. C'est drôle. Ça, c'est très drôle comme blague. Du coup, nouveau plan, euh, pour les 5 ans d'activité de la chaîne euh, YouTube-Tilou, enfin, euh, va, je vais balancer la partie 1 de l'épisode, qui fait plus de 30 minutes. Tu as compris Et la partie 2, je suis en train de la monter, ce qui veut dire que je vais pouvoir la balancer dans la foulée, et donc je la sortirai une semaine après. Donc aux alentours du 20 novembre. Enfin, pas aux alentours, on va dire, vas-y, on fixe. 13 novembre partie 1, 20 novembre partie 2. Voilà, je m'y tiendrai. Donc, c'est un rendez-vous, messieurs, dames. D'accord Vous avez compris Vous serez là, et surtout, quand ça sortira, bon, si vous aimez bien, évidemment, vous partagerez la vidéo. Vous partagerez la vidéo. Non, mais sincèrement, sincèrement, là, vu euh, le temps que j'ai mis pour bosser sur ces, sur ces épisodes-là, alors pas autant que pour Le Seigneur des Anneaux, mais honnêtement, on y est presque, je vous jure. Et en plus de ça, ça fait longtemps que, que j'ai découvert cette BO, et que je me l'écoute en boucle, et elle m'accompagne tout le temps, enfin je l'ai hyper souvent en tête, etc. Ce qui me plairait vraiment, c'est de, de pouvoir partager tout ce que j'ai pu extraire de cette BO, quoi, ce qui, moi, m'a vraiment plu, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. J'aimerais vraiment que le maximum de gens voient ça, parce que, putain, le, le, boulot, est, le boulot sur la BO hein, est vraiment... Ouf, il est vraiment ouf hein. pour un pour un, pour un blockbuster. C'est quand même pour moi un blockbuster. C'est actuel, c'est quand même rare un truc comme ça, une, une finition comme ça. Donc parlez-en quand ça sortira, s'il vous plaît. Vra vraiment, balancez ça partout. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui kiffent cette euh, ces films déjà parce que franchement, ils ont une putain de classe. Et parmi eux, je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent déjà la musique et qui la kiffent. Donc n'hésitez pas à en parler quand ça sortira. Franchement, balancez ça à tous vos potes sur vos réseaux sociaux. Enfin, moi, je... c'est un, un, une demande que je fais. Franchement, ça, ça me ferait plaisir. Voilà, il faudra peut-être que j'essaye d'articuler aussi un hein, jour. Je... Ouais. Voilà, c'est un énorme soutien de partager les vidéos je le demande jamais quasiment enfin je sais pas je vous fais confiance pour partager si vous en avez si vous en avez envie mais je sais que parfois faut voilà faut le demander faut le demander et là euh, c'est important pour moi je, euh, voilà donc je de toute façon voilà je compte sur vous hein. on est d'accord vous êtes les meilleurs alors évidemment pour vous donner envie pour que la hype monte un peu oui c'est mon souhait je vous donne quelques petites images qui j'espère vous feront envie. Voilà, donc je répète, vous avez rendez-vous le 13 novembre sur Youtube pour la partie 1 de l'épisode 32 sur Dragon et le 20 novembre pour la partie 2 de l'épisode, euh, j'espère que vous serez nombreux, euh, voilà, j'espère qu'il y aura plein parmi vous qui regarderont cette vidéo et j'espère qu'il y aura plein d'autres gens aussi, ramener des gens, euh, voilà, je pense que ça va. Être... Bon, honnêtement, je pense que ça va vous plaire. Et, euh, et sinon, bah, après, euh, je recommencerai à balancer plusieurs vidéos, notamment les Musicams Scribere. Si vous n'avez pas suivi Musicam Scribere, c'est une série de vidéos courtes qui posent les bases de la théorie musicale. La suite euh, continuera après cet épisode 32. Et puis du coup, vu que j'ai composé pas mal de trucs euh, dernièrement, eh ben, je lancerai quelques compos aussi sur ma chaîne. Voilà, donc ça fera du contenu, c'est cool. Et en plus de ça, c'est pas tout, puisque cet été, comme je vous l'ai dit, j'ai préparé d'autres trucs. J'ai tourné, écrit et tourné, un épisode spécial de Partage sur Hans Zimmer. Et oui, euh, j'en avais parlé aussi, pareil, sur les réseaux sociaux. Et ben, il est tourné, donc il sortira après. Et puis, j'ai aussi tourné l'épisode 33 de Partage, qui est aussi, donc, euh, juste à monter. Et puis, euh, puis c'est pareil, ça va être balancé sur la chaîne. Donc voilà, il y a plein de trucs prévus, quand même, euh, au cours des prochains mois. J'espère que, euh, là encore, vous serez au rendez-vous. Ça m'avait manqué. J'ai hâte de sortir cette vidéo, mais vous imaginez même pas à quel point, tellement que le son sature actuellement, j'en suis sûr. C'est... j'ai hâte, j'ai hâte, je vous jure, là je passe mes vacances à monter l'épisode. Je vous promets, je fais du plus au plus vite, j'arrive même plus à parler, on s'en bat les... Je vous fais plein de bisous, à bientôt, soyez là, soyez au taquet. Mouah.